Hello Dans cette vidéo, j'ai un message super important pour toi, donc il faut vraiment que tu l'écoutes jusqu'au bout. Je vais commencer par titiller un petit peu tes méninges. Je prends mes notes. Tout est énergie. Tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie est énergie. Aligne ta fréquence sur la vie que tu souhaites et cette réalité se manifeste. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et qui c'est qui dit ça C'est Albert Einstein. Pourquoi c'est vachement important Parce que en ce moment... Euh, on va pas se mentir, c'est quand même super morose, je sais que les budgets sont serrés, les prix dans les magasins ont juste fait ouf, ils ont explosé, tout le monde est anxieux, enfin, c'est vraiment pas un moment sympa. Mais tu sais quoi La vie, elle change comme ça, d'un claquement de doigts. Et ton énergie, pareil, d'un claquement de doigts, il suffit de très peu de choses pour changer ton état intérieur. Pourquoi je te dis ça parce qu'il y a quelques jours, je te disais que j'avais euh, mis en place une offre absolument exceptionnelle, un truc que j'ai jamais fait avant. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que j'ai senti que justement, mon énergie à moi, elle était alignée avec l'énergie du moment et que c'était juste la bonne chose à faire. Cette offre exceptionnelle, elle s'arrête dans 4 jours, c'est-à-dire dimanche soir à minuit, heure de Paris. Pourquoi elle est exceptionnelle Parce que c'est la première fois que je fais de, des réductions sur mes offres, tout simplement. D'habitude, j'en fais jamais. Donc là, je t'offre 30% de réduction sur le programme savon naturel plus 50% de réduction sur la grande transition. C'est quoi cette offre exceptionnelle C'est de te permettre à toi de vivre une vie libérée des toxiques, une vie alignée sur tes convictions, une vie naturelle. C'est te permettre aussi de faire des grosses économies chaque année jusqu'à 500 euros chaque année. C'est te permettre de fabriquer tous tes produits naturels, de la maison en passant par tes cosmétiques, pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, pour qui tu veux, sans produits toxiques, avec seulement des ressources qui viennent de la nature. Et tout ça, je peux te dire que non seulement c'est local, c'est pas cher... Et ça va faire vraiment un bien fou à ta peau. C'est pas fini parce que tu peux aussi faire une deuxième chose. Dans mon offre exceptionnelle, tu peux aussi apprendre à faire tes savons naturels. Pas n'importe quel savon. Des savons qui sont faits à base de plantes, à base d'huile végétale. Et je t'explique pourquoi les choisir, comment les choisir et comment faire des designs absolument impressionnants. Donc c'est quoi le résultat C'est que tu vas avoir des savons qui sont adaptés pile, poil, aux besoins de ta peau. Et qui en plus sont absolument magnifiques, que tout le monde aura envie d'essayer. Donc mon offre exceptionnelle pour toi aujourd'hui, c'est de te permettre de changer vraiment ta vie, ta façon de fonctionner au quotidien comme ça, d'un claquement de doigts, en alignant ton énergie sur l'énergie du moment et sur mon énergie. Donc tout ça, ça s'arrête dans quelques jours seulement. Si tu sens qu'il est temps de faire un changement, si tu sens que tu as le déclic, en tout cas que tu as envie d'avoir le déclic, moi je te tends la main, je vais t'aider à le faire, je serai là pour t'accompagner pendant tout le chemin. C'est quand même chouette, non Allez, le lien pour t'inscrire, je le mets juste en dessous, tu le retrouveras aussi dans ma bio. Bye bye.